Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur mon site, le Tarot des cinq soleils. Bonjour à vous, bonjour à vous. Voilà, Eh bien on va continuer la fameuse série du, de la Kabbalah et tout ce qui concerne le cancer. Le signe du cancer parce que nous sommes au mois de juillet et donc je développe vraiment euh, le, le signe du cancer parce que c'est un signe qui est extrêmement important puisque je vous ai dit qu'il quelque part c'est le berceau de l'humanité hein donc on va les voir encore un peu plus loin et tout parce que je vous ai dit c'est un signe qui peut contenir un, vraiment le berceau de la vie mais également euh, le, il signale un panier de crabes alors Bien sûr, toutes les vidéos que je vous fais à l'heure actuelle concernant, disons, la cabale avec un signe, euh, c'est naturellement pour développer en fin de mois, donc en fin de signe, euh, la carte donc du Tarot de Marseille hein, euh, qui cache des tas d'informations, des tas d'informations parce que c'est encodé, donc nous décodons ensemble, mes amis, avec naturellement le tarot des cinq soleils, qui euh, peut dévoiler cette carte. Sans ce support, on ne peut pas comprendre la carte du tarot de Marseille, avec ses prophéties, parce que c'est encodé. Alors, on va voir donc cette fameuse carte de justice, euh, que je vais vous montrer là, juste, disons, pour euh, pour vous montrer donc claque. Là, on va parler aujourd'hui, bien sûr, d'un côté épée, l'épée, l'épée, l'épée. On va pas passer à la balance parce qu'on a le temps, on a le temps, si vous savez. Donc, c'est la huitième carte et je la mets ici. Donc, naturellement, sur cette carte, euh, comme je vous l'avais fait remarquer, il euh, n'y a rien d'inscrit, il n'y a, a pas de signe du zodiaque, euh, on a juste un chiffre romain, et puis, c'est tout Donc, euh, juste avec ce genre d'informations, on ne peut pas aller loin. Alors, ouf <rire> On va respirer hein, parce que c'est quand même chaud, hein, ce que je veux vous dire ben oui, on en était, alors c'est chaud, il fait chaud, il fait chaud. Bientôt, c'est le 14 juillet, vous vous rendez compte, hein, 14 juillet, ça tombe dans le cancer, ça, le 14 juillet. Waouh, la révolution française, on prend les armes, voyez, on forme une nouvelle nation. Alors, je vais attaquer, hein, avec ça, oui. Alors, on va étudier aujourd'hui, avec le cancer, naturellement, c'est toujours le cancer qui est en qui est en relation, hein, qui est le, vraiment le, le neuf. Hein. Donc, on va regarder euh, son signe, le signe qui est juste avant lui, c'est le signe des Gémeaux. Et on va regarder, il y a un autre signe, qui est le scorpion. Alors, bonjour les Gémeaux, les cancers et les scorpions. On va vous voir hein, tous ensemble là. Alors, j'ai mis les cartes ici, et ces cartes, je m'en expliquerai, euh, expliquerai. À la fin du cours, euh, parce qu'au début ça servirait à rien, hein? d'accord. Bien, alors là je vous ai fait comme d'habitude hein, un piège, un piège de chiffre de mots et tout. Non, non, non, non, on va regarder ça. Donc, on part avec les gémeaux. Les gémeaux, j'ai sorti la carte ici. Le gémeaux, il est en maison 3. Et vous voyez qu'ici, il, il y a deux fois 7 qui, qui est porté. Donc on met le 7 et on met le 7. Hein, D'accord C'est la septième lettre hein, qui est un ze. ze hein, voilà. Et on, on va s'accrocher petit à petit à toutes ces choses-là. On va les développer ensemble. Hein. Bon, Gémeaux, qu'est-ce que ça représente La jeunesse, la lumière, l'allant mais un jumeau, enfin ceux qui sont du signe des jumeaux. mais attention quelque part, vous voyez les étudiants, vous voyez ils, de, vraiment disons, les, mais ils ont une puissance, ils ont une source, c'est des bombes atomiques hein, les jumeaux c'est des bombes atomiques c'est incroyable hein. donc euh, là j'ai marqué une épée, parce que effectivement on la retrouve ici sur la carte de la justice et ça quelque part c'est un c'est un secret, disons, qui concerne. Enfin, un secret. Et je ne veux pas le dévoiler ici, ça sert à rien. Tout simplement, je fais des raccourcis. Le Gémeaux aussi euh, possède une épée. C'est un guerrier, quelque part. Vous voyez, il a l'âme la guerrière. Hein? Donc, il est capable de se défendre. Il est capable, disons, d'affirmer ses opinions. Il est capable de, de, de, de, de. Maintenant, on va aller directement au cancer. Alors, le cancer, il est en maison 4. Hein? Alors là, je vous fais tout de suite euh, un petit clin d'œil. 4 plus 3, ça fait 7. Hein? Je, je vous avais dit que tout était tissé. Tout de suite, tout est tissé. Tout de suite. Hein? Donc, je vous fais remarquer, disons, un petit peu les tissages. C'est simplement mon parcours, hein, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Ce n'est pas un problème. C'est juste, je vous fais remarquer, disons, les petits tissages. Bien, et euh, son chiffre, c'est le 8. Le voilà, le cancer, j'ai mis 6, hein? voilà. 8, 8, 8, 8, donc, et en maison 4, naturellement, c'est inscrit sur la colonne, la maison, hein. C'est le numéro de la maison, hein, qui est inscrit sur la colonne. Ici, en bas, c'est le chiffre, donc, du signe. Alors, donc, on va voir, c'est un signe d'eau, Hein? Et il est en maison 4, ce cancer. Alors, on peut faire 8 plus 8, mais moi je vais faire autre chose pour voir un petit peu comment ça marche. Alors, là je fais 7 plus 7, ça fait 14. La 14e lettre, c'est quoi Carte, on va dire au départ, la 14e carte, mais c'est la carte du scorpion. Yay ya, aïe, ya. d'accord. Et maintenant, euh, donc il est là, le scorpion, je l'ai mis ici, effectivement, ça fait 14. Ici, c'est la 14e carte et l'autre chiffre, là, c'est 50. On va développer. Et là, maintenant, je vais faire 8 fois 8, ça fait 64. D'accord On est d'accord Mais alors, dans ces conditions, si j'additionne les deux nombres de Du scorpion, c'est un 14 plus un 50, ça fait effectivement 64. À nouveau, je vous montre comment on peut tisser les choses. Alors, on s'aperçoit que le cancer, les gémeaux, ils ont beaucoup à voir, sachant, je vais quand même vous le dire là, que le signe gémeaux, <rire> on va dire hein, du cancer, et hein, eh bien, figurez-vous, c'est le signe des gémeaux. Et oui, le masculin, disons, là où il puise le cancer, hein, disons, quelque chose de masculin qui, qui, qui, ne, qui, qui ne possède pas, lui, et eh bien, il est dans les gémeaux. Vous voyez, et les gémeaux également, euh, puisent le côté féminin du cancer. Ben, quelque part, euh, c'est le côté, disons, maman-enfant, voyez, génération et tout, euh, voilà, le, le, ce genre de relation. Effectivement, euh, l'enfant apporte, la mère, elle donne, Vous voyez, ça veut dire plein d'autres choses, mais enfin, disons, étant donné que le cancer hein, euh, représente vraiment une cellule familiale et tout, on peut, disons, comprendre justement cette histoire de va-et-vient entre ces deux signes, hein Voilà. Donc, ce sont deux signes qui sont jumeaux tous les deux, ils vont ensemble, vous voyez. Donc, quand vous avez un thème personnel concernant, par exemple, je ne sais pas trop quoi, regardez si vous êtes cancer, regardez toujours jumeaux, parce que c'est là, disons, où vous allez prendre votre dynamique masculine, vous voyez, c'est celle qui vous remplit de... Il se manque quelque chose de vous que vous n'avez pas et que vous devez développer. Le cancer, il est, de, euh, il, il est dedans, lui, il est carapacé, machin et tout. Et qu'est-ce qu'il fait Le gémeaux il est tout le contraire, il va toujours dehors. Alors, on peut comprendre, disons, cette association. Voilà. Maintenant, on va repartir sur le signe du scorpion. Regardez voir. À nouveau, le scorpion. Donc, euh, j'ai mis ici... Et on a vu qu'effectivement, euh, c'est la quatorzième euh, carte, hein? donc boum, qui nous renvoie sur les Gémeaux, 7 plus 7, 4. Ça nous renvoie à la maison 8, j'aurais pu commencer par là, tout simplement, voilà, euh, le scorpion est en maison 8, comme, vous voyez, le cancer porte le chiffre 8, relation, à nouveau. On a vu que si je multipliais 8 par 8, je retrouvais des chiffres qui étaient portés par le scorpion, c'est-à-dire 14 et 50, 64, 8 x 8, 64. 64. Alors je vais faire quand même un petit clin d'œil à ceux qui connaissent les 64 hexagrammes qui correspondent au hitting. Voilà, le livre magnifique des transmutations, donc, hein, le livre chinois des transmutations. Voilà, 64 hexagrammes. C'est tout, je vous dis, c'est tout comme ça, s'il y a une relation, disons, on peut faire une relation avec tout. Le zodiaque, c'est quelque chose de très universel, hein, tout comme les lettres, on va voir, qui sont tombées un petit peu comme ça dans chaque peuple où chacun peut comprendre quelque chose. Il faut ouvrir les yeux. Hein? Voilà. Alors, donc Mars, j'ai marqué Mars ici, regardez. Et oui, parce que c'est important de voir Mars, parce que ça, repart, ça, ça, ça part du chiffre 4 ici. Vous voyez ce chiffre 4 qui est porté par la planète Mars. Voilà, on a le 4 ici, on a la planète Mars. Mais mes amis, il faut savoir une chose, Eh bien que ce chiffre 4 porte également, enfin disons la lettre, le jour, le lundi. Oui, voilà, et eh bien je vous apprends peut-être quelque chose. Ça porte le lundi. Lundi, c'est effectivement en relation avec le signe du cancer, puisque lui c'est un signe lunaire. Vous voyez, donc là, il n'y a pas, euh, disons, euh, c'est pas aléatoire ce que je vous montre. Vraiment, c'est du tissage. Vraiment, c'est du C'est de la dentelle, on dirait. Hein? C'est magnifique. Alors là, maintenant, ok, c'est magnifique, c'est magnifique, mais ça m'apporte quoi? Ça me dit quoi? Alors, on va retourner, disons, vers le cancer. Dans ces conditions, on fait 8 plus 4, sa maison plus 8, on voit que c'est un 12, effectivement. Là, on voit également que si on additionne la maison avec le chiffre, disons, de, de la planète qui influence le scorpion, ce hein, c'est pas la peine de me parler plus de temps tout de suite, parce que sinon, on va partir où hein, Donc, ouf, on fait doucement hein. Donc, ça fait 12. Eh bien, on voit qu'à nouveau, le scorpion, quelque part, encode hein, le nombre 12, tout comme voilà, le cancer, quelque part, encode le nombre 12. Ça, ce sont deux signes d'eau. Alors, je fais vite un truc, mais c'est lequel, le troisième signe d'eau Eh bien, c'est les poissons, vous voyez -je? Et c'est le 12e signe, hein, donc du Zodiac. C'est le dernier signe, c'est celui qui ferme la roue. Vous voyez chien Mais, ça c'est un petit clin d'œil. On, on ne parle pas du poisson ici, hein. On, juste, on reste, disons, là, juste à ça. Alors, ouf, <rire> si je me cogne, moi aussi. Alors, voilà. Donc, on a vu ça. Euh, et on va voir donc la lettre Z, Z comme zero voilà. Et on va voir la lettre également du, du scorpion qui fait un, qui on le prononce comme ne, ne, hein? Nez, naze, in English naze. hein? Bon, alors aussi tu l'as dans le nez? Tu t'énerves, tu t t es en colère, tu es frustré, il y a quelque chose là, vous voyez, qui n'est pas réglé, hein? il y a quelque chose qui n'est pas réglé, alors naturellement, je vous fais des raccourcis, n'imaginez pas que c'est une traduction, ça, hein? c'est juste, euh, voilà, hein? je, je vous ouvre, disons, euh, les yeux un petit peu sur des lettres, mais ça ne veut pas dire que je dis des bêtises non plus, hein? mais ce n'est pas une traduction littérale de tout cela, hein? On est bien d'accord. Bien. Alors, là, j'ai regardé. Eh bien, oui, ces deux lettres expriment la frustration, la dévalorisation, que c'est mal exploité, évidemment. Ou, hein, même la carte 50, disons, qui est le scorpion, peut aussi, quelque part, euh, je ne sais pas où j'ai marqué ici, parce qu'il faudrait quand même que je marque un peu les choses. Euh, on va parler de, là, dans ces conditions-là, comme de détresse financière. C'est-à-dire, quand on est en détresse financière, c'est comme si on était mort. Vous voyez, bon, enfin, disons, si on se raccroche qu'au monde matériel, donc, quelque part, on dit en détresse financière, parce que les jeunes, ben, ils n'ont pas de quoi étudier, leurs diplômes sont dévalorisés, ils n'ont pas de vue à long terme, ils ne savent pas, disons, ce qu'ils vont faire, ils ne savent même pas, ils savent même pas pourquoi ils ont étudié, euh, on regarde l'état de l'éducation, euh, machin, etc., etc. Tout ce qui se passe à la télé, dès que vous appuyez, disons, sur le bouton, la télécommande, vous entendez ça, comment elle va être la rentrée, comment, euh, voilà, euh, euh, enfin, bref, et là, on en revient au cancer, qui, lui, quelque part, puisque c'est le berceau, Disons, on va dire, d'un État également, avec tous ces instituts. Donc, quelque part, là, on parle euh, d'un ébranlement, disons, des fondations, puisque le, le berceau, c'était une fondation, au moins, hein, il n'y a pas plus bas, c'est là où on fonde le foyer, c'est là où il y a le petit, puis tout grandit. Les fondations, donc, de la République, hein, ou autre pays, ou de la famille. Hein, vous voyez ce que je veux dire Là, il faut remettre à chaque fois, à chaque place. Hein, Hein mais comme Nostradamus, disons, lui donne des prophéties un petit peu mondiales, je suis bien obligée d'élever le débat, disons, sur un état, disons, euh, de société, euh, d'État. On ne parle pas de la famille, là, quelque part, mais il y a une répercussion automatiquement dans la famille. Parce que si l'État, euh, disons, dégringole, euh, plus d'argent, plus de Ram, hein, vous, quelque part, euh, il est où le boulot il est où l'argent qui rentre Et là, les gens, ils sont en colère par rapport à ça parce que, bon, on, on, on en revient donc à notre zodiaque. Et vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire. Alors, de l'autre côté, si on retourne. Alors là, on avait vu euh, Naz, le côté, disons, d'être frustré. Et maintenant, je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà, ça fait... Zen, zen, zen. Faut être zen. Alors faut pas être zen comme ça. Zen. En définitive, c'est bien autre chose qu'on se pense, disons. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui. Moi, je suis zen. Hein? Quelqu'un, disons, qui est zen, euh, c'est quelqu'un. Euh, c'est un guerrier. Hein? C'est un cœur guerrier, mais qui est capable de D'aller au fond de lui, de euh, regarder sa situation, de ne pas se laisser submerger par quelque part tout ça, et de, de chercher euh, posément, sans excitation superflue, des solutions, naturellement, ouvrir les yeux, être capable également d'encaisser les, ch les chocs, quelque part, avoir le côté... Euh, euh, équilibré face... Euh, contrôle d'émotion, on va dire. Contrôle d'émotion. Hein? Voilà. Maintenant, on va aller plus loin. Et là, je vous avais montré que... que pourquoi je vous avais dit les 60, euh, disons, 4, euh, disons, hexagrammes ici, en faisant le 8 x 8, 64, et que ça nous faisait le scorpion, euh, avec le scorpion, disons, avec le cancer. Et là, je vous dis zen, parce qu'effectivement, euh, on repart, disons, euh, sur le côté, disons, euh, comment on va dire, euh, pas éducation, enseignement, hein, enseignement chinois euh, que l'européen, disons, connaît, parce que l'européen connaît beaucoup plus les enseignements, euh, disons, asiatiques, il connaît par exemple d'autres enseignements comme la cabale. mais il ne connaît pas du tout, mais par contre, il y a beaucoup de choses, <rire> Quand on est cabaliste, on sait qu'il y a une relation vraiment directe avec telle ou telle chose. Voilà, c'est pour ça que je vous les pose. Donc, contrôle de soi. Ça ne veut pas dire être passif et inactif. Voilà ce que nous dit donc euh, cette, euh, cette, euh, cette façon, disons, de voir euh, le tableau. Là, maintenant, je vais euh, passer à ces deux lettres, disons qui euh, sont portés, qui, qui, qui, qui portent le cancer, euh, qui portent l'autre lettre, qui portent le scorpion. Alors, je pas rentré dedans, ça veut tout simplement dire, euh, voilà, j'ai marqué ici, cancer plus scorpion, naturellement, quand on le lit. C'est pour ça qu'il faut les lettres, mes amis, hein, parce que un chiffre, vous avez vu le 8, où il se balade de tous les côtés s'il si, si, si, n'est pas rattaché à une lettre, mais on est barré, on peut dire n'importe quoi. Si la lettre est inexistante, on passe à côté du message. Voilà, c'est pour ça que c'est plus possible maintenant de lire le tarot de Marseille, étant donné qu'il a tout perdu en perdant ses lettres. Voilà, eh bien, ça veut dire l'espoir, la grâce, la lumière, donc il peut à nouveau s'exprimer, hein alors maintenant, il faut, euh, parce qu'on a vu le côté, disons, euh, scorpion, cancer, euh, jeunesse, etc., etc., avec tous les chiffres. Maintenant, je vais vous en donner d'autres chiffres qui vont vraiment vous rappeler des tas de trucs. C'est clair, hein C'est tout à fait clair. Bien. Là, j'ai repris le scorpion, 14, donc c'est 2 fois 7, ça fait 50. Ok, sachant qu'ils sont ensemble. Alors là, euh, je vais aller très vite pour ne pas vous saouler de trop. Je retiens donc le saut de 50. Maintenant, nous sommes en 2018. 2018. Et maintenant, je vais retourner en arrière. Vous comprenez Et là, je trouve 1968. Mais... mais le mai 1968. Bam, voilà les étudiants, les trucs comme ça et tout, euh, qui sont sortis. Il pille la révolution, euh, etc. La liberté, la reprise. Enfin bref, ça a été. C'est pas endormi ça. Ça, ça va repartir. Ça va repartir. Hein? Voilà. C et là maintenant, on va voir. On fait encore un saut. Hein? de 50, ben oui, je peux me le permettre de faire deux sauts de 50, vous savez pourquoi Parce que tout simplement, il y a un signe, donc le fameux poisson, euh, qui porte le nombre 100 aussi, donc 50 et 50, donc je peux me permettre d'aller encore plus loin, on est d'accord mais de toutes les façons, même, on peut faire des recherches comme ça. Mais on s'aperçoit que quand même, euh, c'est toujours rotisser, rotisser, rotisser. retisser. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire des, des sauts de 50 aussi. Hein. Mais, par exemple, pour vous, pour votre arbre généalogique et tout, avec des faits marquants. Ça, c'est pour votre vie. C'est intéressant aussi de le faire. Hein. Voilà. Donc, là, 1968 moins 50, eh bien... On tombe à 1918. 14, 18. C'est la première guerre mondiale. Eh ben oui, mes amis. Voilà, c'est la première guerre mondiale. Hein? Eh bien, on s'aperçoit que... Euh, ben, c'est pas terminé, hein, il y aura certainement encore, euh, disons, euh, euh, des, des soulèvements, ça c'est clair, euh, le conseil, hein, c'est d'être euh, maître de soi, d'être conscient de sa lumière, parce que nous sommes tous un petit peu de ceci ou de cela, hein, faut pas croire, on est né à une certaine heure... On est né avec certaines planètes, on est né, on n'est pas que, vous voyez ce que je suis en train de développer là, n'ignorez pas tous les autres aspects parce qu'il y a toujours un aspect dans le zodiaque qui à un moment donné, disons, va vous parler parce que vous avez quelque chose là à voir à un moment donné avec lui, d'accord Voilà. Alors, mes amis, le petit conseil donc de tout ça, ben, comme je vous l'ai dit, restez, ayez confiance en vous, parce que euh, on ne peut pas euh, vous aplatir, non, vous êtes là, vous existez, vous avez de la lumière, <rire> vous voyez ce que je veux dire, ça on ne peut pas vous le voler, on peut pas vous le voler, même si vous êtes dans n'importe quelle situation, on ne peut pas vous voler, petite lueur d'espoir qui existe, hein, on sait que c'est un signe d'espoir, également le scorpion, et hein, eh bien, qui peut à tout moment ressurgir. Alors, pas d'explosion. Wow. Zen, que la force soit en vous, mes amis. Voilà. Alors, je vais juste faire un petit zoom sur les fameuses cartes que je vous ai dit, j'allais montrer quand même à la fin. Oui, ouf, là. Ça, attendez voir. Clac. Là, il faut juste que je cadre un petit peu. Et Au voilà. moins, il faut que j'aille voir le louche, le cinéaste. Il faut qu'il m'embauche. Hein. Il faut absolument qu'il m'embauche, ce, ce, ce, ce, ce gars. Hein, parce que vraiment, je suis... Attendez voir. Je suis trop forte, moi, pour les cadrages. Je ne sais pas comment je me débrouille. Je vous assure, hein. Je me débrouille, hein, mais il ne faut pas croire, je suis peintre, mais il ne faut pas croire. Hein. J'ai des tas de trucs dans les yeux, hein. normalement je ne devrais pas être peintre. <rire> en plus, je suis du sexique, alors vous vous imaginez un petit peu ce bazar. Bien, alors, là, <rire> regardez, ici c'est la planète Mars, d'accord Elle fait le jour lundi qui nous renvoie donc au cancer, lundi, cancer. Petit rappel, vous voyez comme c'est facile, j'ai mis un 9 et ici j'ai mis un 9. Pas le 9, le chiffre, hein, le 9 de la cocotte, hein, vous voyez. <rire> Bien. Ensuite, ici, concernant le scorpion et les jumeaux, regardez ce que j'ai fait. Là, il y a deux petits bonhommes, voilà qui sont dans embarquer. Le rappel, les deux petits bonhommes qui sont ici également, hein, qui ont euh, quelque part un, comme je vous avais dit, la nouvelle génération, elle, c'est pas une revanche, c'est que tout simplement, elle veut établir sa place de façon lumineuse. Vous voyez, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, là, que je voulais euh, vous marquer, non, je ne vous ai rien marqué de plus, parce qu'après, c'est... Euh, c'est trop, euh, trop euh, embêtant, euh, trop foisonnant, je veux dire. Alors là, moi, je l'ai appelé euh, ma carte les lois, ça correspond pour moi à quelque chose, et donc, euh, pour, euh, pour Notre-Dame, oh, je dire, pour le tarot, ben, vous savez bien ce que j'en pense, hein. pour le tarot de Marseille, c'est la fameuse justice. Voilà, voilà, on rend la justice à la famille, à ses petits, et oui, ça passe par des combats lumineux, pleins d'espoir, mais mes amis, n'explosez pas, ne vous laissez pas abuser par une forme de pression qui pourrait, disons, vous entraîner dans, dans des explosions deux sentiments. Le cancer, c'est un signe qui, qui déborde de sentiments. Il a tellement, c'est pour ça qu'il se carapace, parce que sinon, mais il sera à vif, il sera à vif. Hein Voilà, il est bien obligé de se protéger, hein, tout simplement. Bien. Alors, voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Hein? Donc, euh, ce développement concernant le cancer hein, en rattachant donc. Les gémeaux et le scorpion. J'espère que je vous ai fait passer quelque chose. Et puis, euh, ma foi, laissez-moi des commentaires et tout. C'est sympa. Écrivez-moi. Enfin, en faites... Euh... <rire> et puis, je vous dis à bientôt. Donc Parce que vous avez vu qu'avec ce cancer, c'est vraiment pas fini. Hein? C'est vraiment pas fini. Allez, au revoir les amis. Et à la prochaine. Likez. Euh, ou faites tout ce que vous savez, comme le téléphone, après le bip, tout, la, Voilà, laissez vos commentaires. Au revoir!